« Chers traders et investisseurs, lundi 26 août, bonjour. Après le formidable coup de tabac de vendredi, les marchés reprennent leur souffle, et même largement, ce matin. A l'ouverture, les indices gagnaient déjà environ 1,5%. Il faut dire que les chinois en premier par l'intermédiaire du négociateur en chef, ont essayé de calmer le jeu cette nuit. Et puis ils ont été suivis par des propos de M. Donald Trump de Biarritz qui souhaite reprendre les négociations ou continuer les négociations avec les Chinois. Mais encore une fois, la réaction des marchés américains cet après-midi sera cruciale et nous verrons bien ce qu'il se passera. En tout cas, à l'heure où nous parlons, en fin de matinée, les marchés, en particulier le marché français, sont proches de 1% de gains. C'est vous dire la vigueur. Néanmoins, dans cette atmosphère, nous sommes très prudents et nous pilotons à vue. De plus, n'oubliez pas que le président Trump a tout intérêt à calmer le jeu à cause de l'échéance de sa réélection possible américaine en 2020 s'approche un peu plus tous les jours et toutes les semaines. Donc, voyons ce qu'il va se passer, mais nous vous conseillons fortement de n'engager aucune position swing à ces niveaux-là, d'attendre des niveaux plus nets. Et bien malin celui qui est capable de dire si les marchés vont continuer à se reprendre ou au contraire, retourner vers le sud. Dans cette atmosphère, nous avons réalisé deux gains conséquence ce matin deux trades gagnants sur deux ayant généré chacun deux médailles de diamant noir nous vous souhaitons à tous une bonne journée de très bons trades et à demain